Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ready or Note. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis ma dernière vidéo Ajoutant de nouvelles maps, de nouvelles armes, une IA améliorée, etc, etc Bref, les développeurs travaillent dur et ça fait super plaisir Donc dans cette vidéo vous allez découvrir une nouvelle map assez gore Donc âme sensible s'abstenir Je suis en compagnie de Wolf, Guillaume, Ran et Draker Et notre opération consiste à intervenir dans un nightclub Où des terroristes très bien équipés ont fait un carnage Je vous laisse regarder ça, bon visionnage J'ai posé un peu. On part pas trop devant, Draker. Hein. on soit ensemble. Au pire, Wolf passe avec le bouclier. Toi Draker, tu peux faire les 6 avec le bouclier Ah uh, oh, Ouais. On fait une colonne de 5. Pourquoi c'est moi qui dois morfler Je <rire> peux pas regarder dessous. Hein. Ah, tu peux pas celle-ci Non. Tu j'ouvre okay. ta porte, euh, Wolf Ouais, vas-y, ouvre. Voilà, la première fois. Get, Get down and est your hands. Up. Get down put your hands up. Oh, attends, parce que j'arrive pas. Il est où En haut ou pas Il est en haut et je crois qu'il est parti à gauche. Je crois. Ah, que... ok. je décale, je décale ah, à droite. Je peux préparer une Ah mais attends j'ai un truc. Et peut-être les faire sortir. Recharge. Ouais, bon charge. Ta... Ah. Ok, je m'occupe de la dame. <rire> Ça va bien se passer, madame. Really? Sorry man, it's what I gotta do. Laisse ça tranquille, Ran, hein, hein. je t'ai vu. Hein. Roger. <rire> <Trailers inbound. rire> pas le moment, mais vraiment pas. Wolf à droite. Maman Qu'est-ce que tu fais là Euh. Vous avez. Ok, y'a des gens à, Et à me y à menotté, Ok, je m'en occupe. Talk to element. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Suspect down. Talk to element. Affirmative entry team. C'est bon? Hein Suspect taken out, sir. Talk to entry team. Ok. Roger that, entry team. On sépare. que euh, euh, tu veux reprendre ton bouclier là côté euh, vestiaire? Je suis juste derrière toi, Wolf. Vas-y, run, Drak, vous allez à gauche. Ouais. Côté vestiaire. On prend le. On prend le staff, ouais. Vas-y, Wolf, Guillaume, vous êtes prêts Vas-y. Civil. Pas de piège, Wolf Non. À la Je serre flex. J'ai ta caméra. Ouvrir ouvert à gauche. Ouvrir ouvert à gauche. Ouais. J'ai la ligne en face. Oh. Ok, je check à gauche. Civil. Ok, c'est nous, c'est nous. Rand, tu t'occupes du civil là. Ok. New Casas, ça va quoi euh, Alors, on bosse pour la, la sécurité. Donc on rentre, on suit couleur droite, Wolf. Prêté. T'as besoin de derrière toi, Wolf. Je me sens aller. Max, au sol. Je sais direct. a À droite, à droite, ouais. On va pas traverser la salle en plein milieu. Oh là là là là. Là, je sécurise. Ah, il y Ah t'arrives Y'a quoi à ta droite face une porte la ouverture avec, avec un escalier non, on monte pas ou on descend pas on reste à cet étage pour l'instant là la ah porte. Oui. De... Ah, Il y Y'a d'autres portes dans la salle là Ça s'ouvre en face de nous Bien vu Guillaume On va de là où venait que... le mec là Il est tombé mais euh, faudrait aller plus loin Ouais plus ouais vas-y on humains. va là où, de... où venait le mec Ok, vas-y. Du tour. On va aller à droite. Oh, c'est ici. Ouais, je m'occupe de lui. Vas-y, vas-y, moi, je suis à avec Go. Il est Avec vous. On pouvez partir à droite. Il y a un accélérateur. On y va. Où ça Là-bas, là, -bas, là, -bas. là, -bas, là -bas. Ok, ok une ouverture sur la droite, Wolf, et à gauche, je sais pas. Piège. Oh, pas de piège. Vas-y, Wolf, euh, rentre et décale à gauche. Guillaume suit, j'ai la ligne de droite, suide. moi. On va passer côté gauche, parce que je crois que Dark et Ran ils peuvent passer côté droit. Vas-y, Val, où la piscine, là Le petit jacuzzi, là. À la droite, alors Ouais. T'as su cette porte team, ou pas là Les, La on là. Ça donne sur l'extérieur Y'a un mec, il se barre. Y'a potentiellement un gars qui arrive sur vous, euh, Draker. Ok, allez, je prends le 6. Ok, colonne du milieu, il est parti à droite. Hein. Tu veux qu'on suit Oh vas-y, y'a une ouverture de l'autre côté, Wolf. J ai J ai pas ok, que, euh, On a un escalier est... ici aussi. Hein. C'est lui dans la salle droite. Ok, je m'en occupe. Est que est... Bon. Oh, okay. Hands up. Je crois que je l'ai Il me demande s'il se rendait pas. Je grenade. Bad nade, Ah Je suis sur votre droite, un hein, Ran et... Enfin, euh, Wolf et. Euh, On oh, bah, il est où le mec là Il est devant là. So, pas de, de piège. Elles sont bien équipées quand même. Hein Moi j'en ai un au bout du couloir là, il est armé, je vois un RPK qui dépasse. Et you où okay. pas pas de pièges, pas. En fait j'avais pris la ligne derrière au cas où... Euh... Okay. Il est en bout du couloir. Il est en bout de Il euh... vous donne des toilettes de filles, ok. Il veut pas poser son arme. Attends bouge, yeah. pas, bouge yeah. pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il est où sur vos trois. Il a levé son arme okay, Flash bon. recule Go go go Je suis traité J'ai voulais... mis une balle Faites dans le bras hein. C'est ah, moi, euh, moi qui ai pris euh, la balle dans, dans le bras Fais gaffe Ah là. putain C'est ouais. toi qui a pris la balle dans le bras Ah oui mais non. tu m'as tué la jambe et le bras Ouais, Pourtant vu. j'ai tiré au dessus de toi Moi j'ai vu l'impact sur son bras à lui Regarde On a un gars hein, juste là hein. J'ai mon impact sur son, sur son bras droit. Vas-y, passe Guillaume, passe, passe, passe avec Wolf. Il oh, s'occupe est de a lui là. Avant qu'il nous mette un coup de couteau. Ouais, je sais pas comment t'as pu prendre ma balle. Ok, c'est ok. Ouais. C'est bon de votre côté en bas là Ouais c'est bon Les portes de sortie là on... ça mène où à l'extérieur du coup Elles sont fermées ou elles sont.. Il y a des grosses portes avec écrit exit. Là on, là, on est passant là et c'est ouvert comme ça. Ok ça part derrière, c'est oui, cette oh, de porte ou pas là Non, non y'a le balai. Non y'a un ouais. balai ouais. Ah, le client. Piège. Donc par là c'est fait alors. Prêté Max, à gauche. Ouais, je progresse. Justement. Il y a un escalier ou on reprend la double porte qu'on avait là ah, Il y avait une double porte, attends, je... il y avait écrit sortie, mais je sais pas si on, si on peut l'ouvrir. à gauche. La double porte, porte qui est là, Wolf, non. elle est ouverte. Et celle-là. Vas-y, je vais, je vais ouvrir un petit peu. Mets toi à côté plus droit. Pas de piège. J en j en charge, Ah en prend cette Advenu Il y a du monde là Oh putain a Je suis blessé blessé derrière Tiens il y a une Nana là Il y a comme suis en Première étage Ah t'es derrière Je suis derrière toi Wolf Vous gardé que la ligne Je recrawlais avec vous Je suis avec toi Wolf Ok This one's all secure Vous n'êtes pas en trouble, Don't worry. Ah, ça. Work, team. Keep it up. On peut aller voir oh. par là, dans tes 6 Wolf. Right, stick out. Vous êtes à l'étage, vous On a fait le tour. Ah uh, bah, je suis juste à l'étage. Ok. Il faut qu'on prenne uh, du Continue coup les, les escaliers. Euh non c'était pas là, c'était euh... L'autre, il euh, faut repartir par là, là. Escalier rose. On monte à l'étage. Ok. Get down and put your hands up Okay. mais est traités mais ils sont pas sécurisés ici Je ne sais pas s'il est plus type a, sur la gauche Et Quoi ouais, ouais voilà Ouais là j'ai ramassé lui là Ouais, ouais. Là, au fond Non c'est bon On ira tout à l'heure Il y a yes, celui là Yes Garde la ligne en face de toi, hein. Ah ouais. Il y a un escalier qui descend là. Là, il y a Mais un balcon. T'es parti du droit toi Ok, vas-y. On derrière toi. Oh putain, il est là. Je l'avais pas vu contre le dire. Salut Bob. Est-ce que je vois pas du tanning gauche. Euh, gauche. On va faire le tour, je pense, gauche. Euh non, on fera du Issonzo à sa sortie en septembre. Euh... Bob, ça sera mieux que Tannerberg, enfin je pense. Police, hands up. Get down and put your hands where I can see him. je sais que le résultat est... Donc là, si tu fais gauche, on fait le tour, hein. Normalement on retombe... Vas-y euh... vas-y continue hein. Et normalement on retombe là où on était. Oui mais c'est les civils qui ont des... Euh... Ils sont pas sur de bord. Mais des fois pour un peu de super hein. là. Non rien de spé Bob j'espère juste qu'ils vont rester dans, dans leur lignée de, des jeux du jeu de jeu réaliste quoi. Ouais, C'est bon. Euh... Ouais, ici on vient de là en fait oui ça on vient de là là. Ouais. Ouais, du coup on va repartir là-bas Wolf euh, à, là où on vient et on va prendre à droite. Lights, out. On va un, un stick ici. Vous êtes toujours à l'étage Ouais, mais j'ai je... fait intégralement le tour de l'étage et on ne l'est pas croisé, donc je devez dans la direction. Un... On fait le tour, tour en même, en même, même. temps, tu sais. C'est ça. Et je suis, <rire> je suis toujours mort. T'es mort Ouais, j'étais je vengé. Ah merde <rire> oui. J'ai pas capté que t'es mort. On on fait... Fait, fait. gaffe on au piège. Hein. C est c est un, plus, okay. ah, je vais, vais voir, je suis derrière la porte. La porte c'est safe. Ok, on ouvre. J'ai eu du mouvement avez... à gauche. C'est moi à gauche, il Il ouais, y a un draker un là, J'ai sécurisé, j'ai fait un tour d'étage, j'ai trouvé personne d'autre. On a neutralisé tous les ennemis, il, reste, il resterait que des civils. Et ah, éventuellement, dire, cas, ouais, ouais, éventuellement des armes à récupérer. Quoi. Et des pièges aux portes. Attention. Ouais, donc euh, bon, faut qu'on check maintenant. Au pire, mettez des euh, de des light là quand... quand vous avez euh... vous êtes passé où il y avait du monde. On va voir les qui... les civils qui faut nous restent. Que... C'est un à d'État, de... civils là-bas. On peut les signaler, il faut pas oublier. Il y a pas d'arme là. Bizarre qu'il ait pas d'armes quand même. Faites gaffe aux pièges hein, si vous ouvrez une porte. Voilà, ça va être la... le moment le moins marrant quoi. La chasse aux aux la ch opac. Ch Ouais, la chasse aux civils euh, et aux, aux... aux armes. La chasse général, c'est Du coup, je dis je mets les shame mais j'en mets pas. All right, stick out. <rire> Hop. Fais ce que je dis parce que je fais, c'est ça. Oh là là, c'est fait... affreux. Le carnage qu'il y a eu ici. Exactement. Le de... stick euh, dead. dead. dead. Non. Je que ça de doigts de perdre sa modélisation, Twitch. <rire> oh, pour le peu que j'ai, pas trop changer quelque chose, <rire> mais. Ah bah bonjour madame. Pas de piège. J'arrive madame. M'occupe de vous. Ok, on a encore civils du coup. Team, Allez, je profite de ce temps de recherche pour vous informer que je serai en live tous les mardis soirs sur Twitch à partir de 21h. Il y aura sûrement un autre jour en plus du mardi, mais celui-ci sera différent d'une semaine à l'autre en fonction de ma vie privée, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour en être informé. Tous les liens sont dans la description. Allez maintenant je vous laisse avec la fin de cette opération, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire. Merci à les jeunes. En plus c'est que tous les corps qui y a par terre tu. Je sais pas quoi. Ah. Ça serait bon. Je pense que les armes aussi ça a l'air d'être bon, on a fait le tour. Vous êtes au par étage. Là je passe à l'étage. Hein. Ouais, vous êtes à 2 sur 2. Ouais, de brick. Okay. OK, bon, vous êtes tous OK Tu euh... bon, les gars vous votez ou quoi Ah ouais, moi je vote. Ah c'est bon. Allez. Ça ça va. entry team. Copy that. Put on safe and let hang. Il en manque hein. Bon bah, bien joué, un hein. dommage euh, Ran hein. Ouais. Ah oh, il manquait une arme, putain. il en manque. Que étant mon pas, elle a mis en ligne direct. Ah ouais, ça arrête, ça arrête, ça Bon bah bien joué quand même.